J'ai le plaisir d'ouvrir ce webinaire et vous connaissez normalement mon nom car vous avez reçu les informations de connexion via un message un peu plus tôt dans la journée pour accéder à cet événement. Donc Christine Fiasso et je suis adjointe au délégué académique au numérique éducatif de notre académie. Si vous assistez en ce moment au cinquième webinaire, vous exercez certainement dans, en collège, dans le département de l'Essonne. Ce webinaire va durer environ 30 minutes et il est enregistré. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat et des animateurs de la DAN vous répondront directement pendant l'événement. Je vais maintenant vous présenter en quelques mots le sommaire des interventions d'aujourd'hui. Vous aurez d'abord un focus sur l'harmonisation des pratiques en équipe dans vos établissements. Puis nous nous focaliserons sur l'organisation de la communication avec les élèves avant d'aborder le partage des ressources et des activités, puis de nous concentrer sur toutes les questions autour des interactions et des échanges avec les élèves. Un dernier point à la fin de ce webinaire permettra d'ouvrir sur les ressources complémentaires qui vous seront proposées. Je vais maintenant introduire rapidement nos intervenants. Il s'agit de Bleuène Tamin et de Pierre Jorland. Ils sont tous les deux enseignants en collège dans l'Essonne, et ils sont également, tous les deux, membres de la délégation académique au numérique éducatif, la DAN. Ils vont vous présenter pendant ce webinaire des pistes pour euh, organiser votre enseignement à distance avec les services en ligne de votre établissement. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et je vais directement laisser la parole à Bleuhen pour la suite de ces présentations. Bonjour à toutes et tous, nous sommes donc ensemble pour la demi-heure à venir afin de réfléchir à l'organisation de cette période d'enseignement à distance au sein du département de l'Essonne. La première étape est de prendre un temps de réflexion lié à l'harmonisation des pratiques en équipe. Même si cette période de continuité pédagogique a déjà débuté, ce sont des réflexions qui peuvent tout à fait être menées en complément suite au premier jour de travail à distance. L'importance de cette harmonisation, de cette organisation, est de faciliter l'accès aux élèves et à leurs familles, à guider au mieux les élèves dans cette période de travail à distance, mais cela va aussi rendre le travail plus aisé pour vous. Pensez à une organisation commune à tout l'établissement, pour premier objectif, évidemment, plus de clarté. Pour tous, pas seulement pour les élèves. Lors de ce temps d'harmonisation, un point peut être fait sur comment centraliser les accès qui vont être proposés, quels outils, par quels moyens. Les outils de l'ENT sont de plus en plus variés. Donc, Pendant cette demi-heure, nous allons évoquer un certain nombre de ces possibilités et nous irons plus en détail sur certaines, certains outils, certaines applications. Mais nous vous proposons ce premier lien pour vous mener vers un document qui récapitule les différentes applications qui se trouvent au, au sein de l'ENT et il y a à chaque fois un bref descriptif des possibilités qui y sont liées. Finalement, communiquer une organisation commune aux élèves, aux familles et au sein des diverses équipes pédagogiques est quelque chose qui va être aussi à réfléchir et par exemple un tutoriel commun à tout le collège peut être proposé que ce soit par le biais d'un document qui sera transmis ou d'un message général. Lors de ce temps de réflexion sur l'harmonisation, on va pouvoir se demander quels usages nous allons souhaiter euh, avoir. Par exemple, pour réfléchir aux usages envisagés, on peut penser déjà à cette partie d'harmonisation, d'organisation. On peut penser aux classes virtuelles, et l'outil réservation de ressources ou l'outil agenda vont permettre, par exemple, de mettre en commun toutes les possibilités, les créneaux qui vont être proposés aux classes. En ce qui concerne l'interaction, vous connaissez évidemment la messagerie, mais l'interaction avec les élèves peut se faire par le biais de forums également. Cela permet en plus aux élèves de s'entraider, pas seulement d'échanger avec l'enseignant ou les adultes du collège. Finalement, le point qui va demander en général un certain temps d'attention est la question du partage, puisqu'il y a diverses possibilités et il va falloir aussi réfléchir. Est-ce qu'on veut partager un document Est-ce qu'on veut proposer un travail collaboratif, des activités à réaliser en ligne Pour cela, plusieurs outils vont être possibles selon votre but par ailleurs, comme vous pouvez le voir sur cette infographie, certains outils ont deux voire trois usages qui sont possibles, tels que le blog sur lequel vous allez pouvoir centrer, par exemple, une harmonisation en transmettant à tous des consignes, une interaction grâce aux commentaires et un partage en mettant des liens vers des documents. En parallèle à cette réflexion sur les usages, nous pouvons également nous interroger sur les modalités. C'est-à-dire, est-ce que le travail demandé ou les activités proposées vont devoir être faites de façon synchrone ou asynchrone C'est-à-dire, en même temps ou pas forcément en même temps euh, Par exemple, si vous pouvez proposer un pad collaboratif s'il s'agit d'une interaction. Et souhaitez-vous interagir avec les élèves ou transmettre des documents ou qu'ils vous en transmettent à vous aussi. Donc par exemple pour un enregistrement audio, ils pourraient utiliser le dictaphone ou ils peuvent venir déposer un travail dans le casier. Dans ce moment de réflexion sur les façons de travailler communes à tous, il y a évidemment la question de la communication qui se pose. Vous connaissez tous la messagerie interne à l'ENT, même si nous allons refaire un petit point à ce sujet plus tard dans ce webinaire. Pour des moments de réunion entre collègues, vous pouvez également utiliser l'outil de vision conférence qui est présent au sein des applications, mais également évidemment avec les élèves. Mais vous pouvez également penser à des outils externes à l'ENT du département, tels que la messagerie professionnelle. À ce sujet, euh, certains, en général, redirigent vers leur massagerie personnelle. Faites bien attention à cela, surtout pour vos réponses, de bien repasser par l'outil webmail afin de rester dans une posture professionnelle. Finalement, si vous avez besoin d'échanger plus rapidement, vous pouvez utiliser l'application CHAP qui est téléchargeable sur vos téléphones portables. C'est un service de l'État qui est proposé à tous les fonctionnaires. Vous pouvez y accéder avec vos identifiants, avec votre adresse académique. Je vous disais donc juste auparavant qu'on allait faire quelques petits rappels sur la messagerie qui est proposée dans l'ENT. Vous savez choisir évidemment des destinataires, que ce soit les élèves de tout un groupe, des parents, un utilisateur unique, mais nous voulions faire un rappel sur les copies et les copies cachées. Lorsque vous communiquez entre vous, entre personnels du collège, évidemment cela ne pose aucun souci. On voulait, Rappelez votre vigilance sur l'outil, sur la possibilité de la copie cachée. En effet, quand vous allez écrire à des élèves ou à des parents, qu'ils soient dans une même classe ou dans différentes classes, nous allons vous conseiller d'utiliser cette option. Ainsi, euh, cela empêche les parents ou élèves de communiquer ensuite entre eux. Ils ne pourront pas faire un « répondre » à une ou plusieurs personnes, ce qui peut arriver. Et souvent, ils nous enlèvent alors des échanges. Il est vrai également dans cette messagerie UNT qu'il y a la possibilité d'ajouter des pièces jointes à nos messages. On le fait souvent via nos messageries personnelles, quand on a écrit à un collègue. Pour passer des documents à des élèves, par exemple, nous allons vous inviter à limiter au maximum les pièces jointes et de préférer des espaces de partage tels que l'espace documentaire. En effet, déjà, il y a une question de poids pour le message qui va être envoyé, mais également pour un accès plus facile. En stockant vos fichiers dans des dossiers partagés, cela va être plus facile pour tous de retrouver les fichiers, les documents que vous avez envoyés. En plus, préférer cette solution-là va vous permettre également ensuite de faire des liens. dans, même Si vous faites un billet de blog, si vous faites une actualité, etc., vous allez pouvoir créer un lien direct vers le document. Je vous laisse avec Pierre pour cette seconde partie sur la communication avec les élèves. Merci Bleu Donc euh, Effectivement, comme vient de le dire Bleuhen, la réflexion autour de l'organisation de, de la communication au sein des équipes est très importante. Il faut aussi réfléchir à, à l'organisation de la communication avec les élèves, puisque finalement, dans ce, cette période de travail à distance, on va être amené à à échanger beaucoup avec eux, euh, que ce soit pour leur donner du travail, en récupérer, répondre à leurs questions. Donc, il est très important d'avoir de, de, des outils qui nous permettent euh, à la fois de garder du lien avec les élèves, mais aussi de pouvoir échanger soit en direct, soit en asynchrone via du partage de, de documents ou de ressources. Pour... Euh, Partager et communiquer des consignes de, et du travail à nos élèves, nous avons la possibilité d'utiliser le cahier de texte numérique que vous connaissez et que, que vous utilisez au quotidien, qui va vous permettre de partager des contenus de cours, des travaux que les élèves devront réaliser avec un certain nombre de consignes de travail et peut-être des consignes pour rendre ce travail. Pour un échange en direct, vous avez la possibilité d'organiser des classes virtuelles. Soit via l'outil euh, visioconférence qui est proposé au sein de notre NT départemental, soit via les classes virtuelles euh, sur le site du CNED, ma classe à la maison, que certains d'entre vous euh, connaissent et utilisent peut-être déjà. Euh, je vais faire un petit focus sur euh, l'outil visioconférence. Donc, euh, cet outil euh, permet de créer des classes virtuelles euh, au sein de, de l'ENT. Et euh, le vrai avantage, c'est que euh, les, tous les élèves et tous les enseignants ont par défaut un compte dans l'ENT. Donc, cet outil est accessible à tous, à tous les utilisateurs de l'ENT euh, de l'établissement dans la mesure où on leur partage ce lien. Donc pour créer une classe virtuelle, dans les applications, euh, l'outil le, visioconférence se présente avec ce logo-là. Et lorsque l'on clique dessus, et pour la première fois, on est invité à créer une salle euh, dans laquelle on va pouvoir ensuite inviter nos élèves. Donc il suffit donc, de créer la salle, d'indiquer le nom que l'on veut donner à cette euh, salle de classe, idéalement le nom de l'enseignant ou éventuellement... Le nom d'une classe, mais le nom de l'enseignant, c'est peut-être le plus simple. Et une fois que la classe a été créée, un lien est automatiquement généré. Et c'est ce lien qu'il va falloir partager à tous les élèves pour les inviter à rejoindre la, la classe virtuelle. Pour que les élèves puissent rejoindre cette classe virtuelle, il ne faut absolument pas oublier d'ouvrir la salle. Sans quoi aucun des utilisateurs invités ne pourra euh, y entrer. Une fois à l'intérieur de la classe virtuelle, donc vous arrivez sur une interface qui se présente comme ça, avec un tableau blanc euh, par défaut que vous pouvez annoter et modifier grâce aux outils qui sont présents euh, sur la droite de l'écran. Et euh, en tant qu'enseignant, vous êtes euh, animateur de cette classe virtuelle, et donc ça vous donne accès à un certain nombre d'outils auxquels les élèves n'ont pas accès. Et on retrouve à gauche de l'écran un chat qui permet d'échanger avec les élèves ou aux élèves de pouvoir échanger entre eux. Un certain nombre d'outils sont donc disponibles dans cette classe virtuelle. Euh, en cliquant sur le plus en bas à gauche de l'écran, on a la possibilité de créer un sondage, de charger une présentation, donc par exemple un diaporama ou des documents de travail que l'on voudrait partager avec les élèves. On peut charger ces présentations en amont de la classe virtuelle de manière à ce que tout soit disponible dès que la classe virtuelle va commencer. On retrouve les traditionnels boutons de gestion de la parole, de la caméra. Et puis, en haut à droite, en cliquant sur les trois points, on fait apparaître un menu déroulant qui permet d'accéder à d'autres outils et notamment les paramètres qui vont être euh, euh, nécessaires, en tout cas que vous allez pouvoir euh, choisir pour votre classe virtuelle. Euh, et donc ces paramètres-là, il peut être judicieux de les configurer à l'avance. Euh, et donc euh, on retrouve un certain nombre de, de, de paramètres, euh, voilà, des alertes pour des petits pop-up qui vont apparaître au fur et à mesure de la discussion du chat ou euh, certaines... Certaines fonctionnalités euh, que vous pouvez paramétrer à votre guise en fonction de, de vos habitudes ou de vos envies de, de travail et de partage avec vos élèves. Une fois la classe virtuelle terminée, euh, après avoir indiqué aux élèves comment se déconnecter, c'est-à-dire en cliquant sur le bouton de déconnexion, il va falloir que vous mettiez fin à votre classe virtuelle. D'abord... En cliquant dans ce menu sur mettre fin à la réunion et ensuite surtout ne pas oublier de fermer la salle parce que si vous ne fermez pas la salle les élèves qui auront conservé le lien d'accès pourront retourner à l'intérieur de la salle sans vous et euh, voilà, on n'est jamais à l'abri de, de ce qui pourrait s'y passer donc il est très important de fermer la salle à la fin de votre classe virtuelle On a aussi un certain nombre d'outils dans le NT qui permettent de centraliser l'accès aux consignes, aux ressources ou aux activités. Donc, comme le disait tout à l'heure Bleu N, on a la possibilité de créer un blog pour une classe. On peut créer un agenda pour positionner les classes virtuelles dans la semaine. Agenda qui serait partagé entre enseignants mais aussi aux élèves. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et puis l'espace documentaire qui permet à la fois de stocker mais aussi et surtout de partager des documents. Euh, à destination de nos élèves. Le blog de classe peut être intéressant parce que ça permet de centraliser des consignes et des documents de travail. Euh, et donc ce blog de classe, contrairement à un blog dans lequel les élèves pourraient intervenir pour produire euh, du travail, euh, là ils ne seront que lecteurs en fait. De, de ce blog, donc on ne leur donne le droit que de consultation, et c'est un blog et de, de commenter les, les billets du blog, et donc c'est un blog dans lequel seuls les enseignants vont publier des billets, mais les élèves auront la possibilité d'y réagir et pourquoi pas de poser des questions. L'agenda de la, des classes virtuelles permet de positionner donc, les différents créneaux de classes virtuelles. Cet agenda euh, peut être euh, Partagé entre les enseignants d'une même classe ou en tous les enseignants de l'établissement et on a la possibilité comme sur cette capture de créer un agenda euh, commun mais avec euh, des, des agendas différents, en fait des, des, des couleurs différentes pour chacune des classes, ce qui permet d'avoir une vision un peu plus claire sur l'ensemble de la semaine et donc cet agenda peut être partagé aux élèves et à leurs parents euh, pour que tout le monde puisse s'organiser. On attire simplement votre attention sur le nombre d'heures de classe virtuelle dans la journée et dans la semaine. Euh, préconisez peut-être deux, maximum trois heures de classe virtuelle par jour pour chaque classe, sans quoi, euh, aussi bien d'un problème technique, mais d'un point de vue pédagogique, euh, vous risquez peut-être de les perdre et de les fatiguer, d'autant plus qu'ils n'ont pas forcément euh, tous l'habitude de travailler euh, avec ces différents outils. Je redonne maintenant la parole à Bleen pour discuter du partage des ressources. Effectivement, c'est une question qui se pose lors de cette période d'enseignement à distance sur comment partager, comment récupérer les ressources, les activités. Il va donc y avoir différents paramètres, comment on les dépose, comment on les récupère et par quel biais va-t-on communiquer et donner accès aux ressources, aux activités Première chose, un premier petit rappel, pour accéder à des ressources numériques au sein de votre ENT, dans les applications, vous avez tous accès, et les élèves surtout, au Média Centre, qui est représenté ici par l'icône du gar du gestionnaire d'accès aux ressources, et dans lequel peuvent être donnés accès aux élèves, selon leur niveau de classe, à des manuels numériques ou à des activités en ligne déjà existantes. En revanche... On peut se poser plus de questions aussi pour donner accès à des fichiers. Il y a différentes possibilités. On peut évidemment les mettre en pièces jointes, dans un billet de blog par exemple, ou en lien, mais aussi dans le cahier de texte s'il le faut. Cela peut être une double entrée. Vous allez souvent utiliser l'espace documentaire partagé, qui est noté ici, en créant par exemple un dossier de partage par classe. Vous allez pouvoir ensuite proposer des liens, les insérer directement, quel que soit le moyen de communication qui aura été choisi au sein de votre collège. Nous attirons votre attention à nouveau sur l'envoi de pièces jointes dans les messageries pour ne pas la surcharger. Donc, chose à éviter, déjà du fait du quota et surtout souvent du fait du poids des pièces jointes. Ainsi, si vous avez des pièces jointes un peu lourdes, utilisez plutôt l'application « Poste fichier ». Pour revenir sur ce dossier partagé, lorsque vous allez dans l'espace documentaire, vous avez un espace de documents personnels et un espace de documents partagés. Si vous le souhaitez, pour conserver une copie, vous pouvez tout d'abord créer votre dossier, le préparer dans vos documents personnels. Sinon, un document partagé de classe, comme vous pouvez voir ici par exemple, peut être créé. Une fois que vous avez... « Compléter »,« Préparer », vous avez créé votre dossier partagé, vous devez sélectionner avec qui vous allez le partager. Vous pouvez décider de le partager sans le copier, s'il est dans vos documents personnels, ça le déplacera, sinon d'en garder une copie. Pour le partage, puisque là nous parlons d'enseignement à distance, et dans l'idéal en général on fait un dossier par classe, les enseignants vont évidemment avoir tous les droits sur ce dossier, les enseignants, donc tous les droits sauf pardon, celui de gestion, vous restez où une personne reste gestionnaire seulement. Et pour les élèves, ils auront un droit de consultation, ce qui ne les empêchera pas de récupérer les documents. Ensuite, vous voyez, ça peut se présenter ainsi avec un dossier général et des sous-dossiers qui vont permettre de trier les cours. À savoir que les sous-dossiers vont être automatiquement partagés en faisant partie de ce grand dossier partagé. On vous a mentionné la possibilité de faire des liens. Lorsque vous allez communiquer les consignes, le travail à faire aux élèves, vous allez retrouver les mêmes possibilités que vous utilisiez des actualités, des messages, des billets de blog. Il y a, quand vous mettez certains mots que vous voulez surligner, vous allez pouvoir créer un lien. À ce moment-là, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir et deux possibilités vont se proposer. La première, une recherche dans l'ENT. Grâce au menu déroulant, vous allez pouvoir sélectionner dans quel espace vous voulez chercher. Là, j'ai pris l'exemple de l'espace documentaire. Et en faisant une recherche, vous allez, devoir, vous allez pouvoir rechercher votre document et créer directement le lien. Sinon, vous pouvez partager en lien l'adresse d'un site Internet. Vous allez sélectionner le lien le copier, ouvrir dans un nouvel onglet et le créer. Nous avons également mentionné l'application Poste Fichier. Pour des fichiers très lourds, vous pouvez aller sur Poste Fichier, décider d'envoyer un fichier et vous voyez que vous avez comme un crédit de poids. Vous pouvez aller jusqu'à 2 gigas et vous allez décider combien de temps ce fichier va rester disponible entre 1 et 30 jours. Une fois que vous allez sélectionner votre dossier, votre fichier, vous allez l'enregistrer, puis en le sélectionnant, vous allez pouvoir le partager. En parlant de partage, nous voulions faire un focus sur le partage des vidéos, qui sont souvent des documents assez lourds. Donc nous allons fortement déconseiller de le mettre en pièce jointe ou de le stocker sur l'espace documentaire partagé. Si c'est une vidéo qui est déjà en ligne, la question ne se pose pas. Si c'est une vidéo personnel que vous avez sur votre ordinateur, il va falloir d'abord l'héberger en ligne. Et pour cela, vous avez la possibilité, grâce à votre compte académique, à l'espace Peertube. Vous allez ensuite pouvoir partager le lien URL ou intégrer la vidéo que vous souhaitez mettre à disposition. D'autres questions peuvent se poser, comme guider vers les activités en ligne. Nous avons déjà mentionné cela au départ avec... Euh, les billets de blog et/ou le cahier de texte. Pour créer des activités, nous pouvons vous mentionner à découvrir l'application exercice et évaluation. Et pour créer et mettre à disposition des scénarios pédagogiques, vous êtes, je pense, nombreux à déjà connaître la plateforme de l'éducation et Attention à bien utiliser celle qui est liée à votre établissement, à laquelle vous avez accès via les applications et qui est en fait un connecteur au sein de votre ENT. Une grande question, surtout suite au confinement que nous avons vécu l'année dernière, est la récupération des fichiers d'élèves. Nous allons vous mentionner deux possibilités, la première est le casier. Facile d'utilisation, il suffit de déposer dans un casier, vous allez pouvoir parcourir ou glisser le fichier, puis sélectionner vos destinataires. La problématique, souvent, quand c'est les élèves qui vous envoient des fichiers, c'est de leur faire bien nommer, leurs documents. Sinon, vous allez vous retrouver avec plein de documents qui ne sont pas associés au nom d'élèves. Une deuxième possibilité pour récupérer les fichiers d'élèves est l'application Exercice et évaluation que vous allez pouvoir retrouver avec cette icône. Lorsque vous allez dans cette application, le haut de page se présente ainsi et vous allez pouvoir créer un nouveau sujet. Il y a deux possibilités de sujets, mais aujourd'hui, nous nous intéressons au sujet à rendre. Et vous allez pouvoir sélectionner celui-là, mettre le titre parlant par rapport à votre activité. Il n'y a pas d'enregistrement, ça se fait automatiquement et vous allez pouvoir ensuite distribuer aux classes souhaitées. Un élève va le voir de cette façon. Il a le travail à rendre pour la semaine. Il va déposer son fichier et vous l'envoyer. Vision enseignant, vous allez pouvoir suivre voir qui a rendu, qui a rendu à temps ou en retard, et surtout en sélectionnant les fichiers, tous les télécharger, et ils vont être automatiquement nommés au nom de l'élève. Du coup, un rappel rapideur. Récapitulatif. Donc, le casier, rien à paramétrer facile d'accès, mais problématique des documents, des noms de documents. En revanche, l'application exercice et évaluation, vous avez à créer la coquille, vous avez à transmettre le lien aux élèves à distribuer, à leur expliquer s'ils n'ont jamais utilisé, mais facilité de récupération et de suivi et de nommage correct des documents. Je laisse à nouveau la parole à Pierre pour la suite. Merci Bluen. Donc, Effectivement, comme euh, nous l'avons dit à plusieurs reprises depuis le début de ce webinaire, l'interaction et les échanges avec les élèves sont euh, très importants euh, en ces temps de travail à distance. Et donc, euh, encore une fois, grâce à notre NT départementale, un certain nombre d'outils euh, nous permettent de maintenir cette interaction et ces échanges avec les élèves. Donc, nous avons euh, différents outils qui permettent euh, d'atteindre euh, dif différents objectifs. On peut euh, ainsi euh, échanger par l'écrit grâce euh, au blog ou à des forums avec des files de discussion selon différents sujets. Proposer des temps de travail synchrone via l'outil de visioconférence dont on a parlé tout à l'heure. Favoriser le travail de groupe euh, collaboratif en synchrone ou en asynchrone grâce au pad collaboratif ou au wiki. Et puis, comme l'a souligné Bleu à l'instant, la plateforme Elea qui permet de créer de nombreux parcours de travail pour nos élèves. Alors, on a voulu faire un, un petit focus sur euh, le, la communauté. Euh, L'avantage de la communauté, c'est qu'elle permet de centraliser un certain nombre d'outils dont on a déjà parlé. En fait, lorsque l'on crée une communauté, on, on peut euh, activer dans cette communauté un certain nombre de services euh, qui vont permettre d'échanger, d'interagir avec les élèves et leurs familles, puisque au sein d'une même communauté, on peut créer un blog, un espace documentaire, un wiki et un forum. Donc ce, cette communauté, ça peut être intéressant, comme je disais, parce que ça permet de centraliser les outils. Et donc on peut imaginer créer une communauté pour chaque classe au sein de laquelle on va déposer des documents à destination des élèves, ouvrir un wiki pour du travail collaboratif éventuellement, et puis un forum ou un blog pour pouvoir discuter avec les élèves, avec leur famille, de différentes, euh, des difficultés qu'ils pourraient rencontrer, transmettre des consignes, etc. Le pad collaboratif est un très bon outil qui permet de faire du travail synchrone puisque en ouvrant ce pad et en le partageant à l'ensemble des élèves d'une classe on va pouvoir leur proposer de travailler tous en même temps sur le même outil et donc de produire un texte commun qui pourra ensuite être partagé à l'ensemble des élèves de la classe. Et, euh, L'intérêt, c'est qu'on on a accès en fait, à l'ensemble des, des utilisateurs qui sont connectés à ce pad et on peut rejouer l'intégralité de la séquence de modification du pad pour savoir tout ce qui a été fait, qui a travaillé, dans quelle mesure, etc. C'est un outil qui est très, très pratique pour faire du, de la production écrite en, en travail synchrone. Le wiki est un outil qui est très utile, qui peut s'avérer très utile pour le suivi d'une classe, puisqu'on peut imaginer créer un wiki pour chacune des classes et puis euh, créer dans ce wiki un, un tableau à double entrée comme cela avec les différentes colonnes et donc on peut mettre les noms et les prénoms des élèves et puis là, chaque enseignant va pouvoir euh, indiquer le, les, les liens qu'il a eu, les échanges qu'il a pu avoir avec les élèves, que ce soit des travaux rendus, des classes virtuelles, etc. Si jamais vous rencontrez des difficultés dans vos usages, euh, dans le bandeau bleu en haut de l'écran, vous avez la possibilité de cliquer sur ce point d'interrogation qui, euh, lorsque vous le faites, ouvre un, une petite fenêtre avec quelques, quelques indications, un peu d'aide pour être guidé dans l'utilisation de l'application où vous vous trouvez. Donc, si vous êtes par exemple dans la messagerie et que vous cliquez sur le point d'interrogation, vous aurez des indications sur la messagerie. Euh, tous ces outils euh, sont euh, internes à l'ENT, pour la plupart, en tout cas pour euh, la grande majorité de ceux dont on vient de parler. Euh, il faut quand même avoir euh, à l'esprit, garder à l'esprit euh, le règlement général sur la protection des données, donc le RGPD et. Euh, préférer l'utilisation des outils institutionnels ou académiques, et puis, dans la mesure du possible, privilégier l'utilisation de l'ENT du département pour échanger avec nos élèves et donc toujours se poser la question de ce lien et de ce respect du RGPD lorsque l'on veut interagir avec nos élèves en utilisant le numérique. Je redonne maintenant la parole à Christine qui va clôturer ce webinaire. Merci beaucoup Pierre. En effet, le, le webinaire se, se termine et pour uh, cl le clôturer, je vous rappelle qu'un ensemble de ressources complémentaires vont être disponibles um, sur le site de l'ADAN. C'est là que vous y retrouverez l'enregistrement avec uh, le diaporama support de ce de, webinaire et également uh, des liens vers uh, des uh, retours d'usage ou uh, des compléments d'information. Je clôturerai en remerciant tous les intervenants de, du webinaire, bien sûr Bleuenne et Pierre, mais également les collègues de la Danne qui ont animé le chat, Audrey, Alain, Jean-Sébastien et Mathieu, ainsi que Stéphane Guéraud qui est en charge de la diffusion en direct via l'outil de l'éducation nationale. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire et pour votre attention. Bon courage pour la mise en place de la continuité pédagogique dans vos établissements et à bientôt.